Hakimach Teoedeto Bonne année à tous, merci de me suivre sur la chaîne. Enfin 2019, 2018 c'était ça. Bah ça y est, je suis au Japon enfin après deux ans d'attente. <musique> C'est un putain de joujou mon pote Es-tu à l'aise avec cette télécommande Pas du tout Je me sens totalement stressé Chut, Ce bonheur J'ai un peu de mal à réaliser que je suis en train de me baigner dans une eau à 40 degrés au nord du Japon en matant la Russie Je pense que tu t'es fait réveiller par un tremblement de terre et qu'en fait, tu as planté ta tente à côté d'une foreuse. Mmh. Petite parenthèse, Akonate est le seul endroit du Japon où les taxis ressemblent à des vaches. Et quand t'es klaxonne, ça fait même un bruit de vache. La compagnie s'appelle MeMe Taxi. Merci le Japon de faire tout ça pour nous. Merci. Ouais. Il y a la télé qui est là en même temps et qui vient de m'interviewer, qui fait une vidéo de moi, faisant une vidéo et expliquant pourquoi je fais une vidéo ici. Il me reste maintenant deux mois au Japon et 2019 ça sera ça Et bien sûr plein d'autres choses encore, et vous êtes maintenant plus de 240 sur la chaîne, ce qui est vraiment cool, merci pour votre soutien, continuez de partager les petits likes et toutes ces conneries. À la base mon objectif était quand même un peu plus haut à cette époque de l'année, mais il y a eu pas mal de choses en cette année 2018 qui m'ont empêché de faire vraiment ce que je voulais sur la chaîne. 2019 normalement devrait bien se passer, et moi c'est en encore deux mois au Japon, il y aura même certainement d'autres voyages par la suite, du coup j'ai plein de choses à te montrer, je te souhaite encore une bonne année, Happy New Year, Akema au Omedeto, ce que tu veux, Ré réalise tes rêves, tes projets, tes voyages. On se retrouve en 2019 maintenant.